Ah, vous vas continuer à suivre. Quand il y a peu de choses à n'avoir sans doute pas. Et n'est pas bien fortuné, ça nous a aussi. Alors de cause qu'il y a besoin qu'avait qu'aucun. Mais il y a une institutrice appelée Mme mademoiselle Prunière à quoi un brave fenot. Alors toujours il y a encore de bouffe mais de bonbons ou chocolat et quoi rien sur Gino. Et comme on n'est pas agréable, parce qu'il y a pas mal. a la chance d'habiter dans un vers un, dans un ruisseau. Alors, de temps en temps, un amant à la peste, ta part en a Là, ta part en vit, mais l'amour, 8-9-4, c'est n'importe qui. Alors, il y a pas Et il n'y a pas portable, il y a chaque cuisine. Un, un jour, il me dit Va voir là-haut dans la cuisine, il y a quelque chose pour toi. Et lui, montèrent, m'a La porte est rassarada. Et pour ne pas dire, il tournait d'avala et il dit La porte est fermée. Je ne peux pas ouvrir, c'est cloué. C'est cloué, Je c'est bravo même au cadre parce qu'il ne croira pas bien en français tout à coup. Et tout le monde se boutait de rire et comme je faisais mal, Marc, je vous assure que déjà un peu. Mais c'est patron ne la trompe pas, parce qu'il ne sait pas que vous voulez dire qu'il y a.